Comme on dit « I love you » en court. L'herbe amour est « Pogua du Prato » Nous avons une expression qui passe prima à cet amour. « Ti tengo cara » si parlo à une femme. « Ti tengo caro » si parlo à un homme. Et « Vi tengo cari » si parlo à pareti parzogne. Et « Vi tengo cari » à vous trois. Lesia, tu qui me vas la Giulia, tu qui passe aspiratori. Et Maria, tu qui m**** un isère. Et viva la Tanto, esta expressão é formada de três elementos. O primeiro é o pronome, para indicar a qual o carro Tu é o pronome ti, li, pa, ela, etc. O segundo é o verbo, para saber qual é que tem carro. Tengo só com ele, etc. O terço é carro, que ensina o Remarcarete que isto carro se pode acordar. Secondo il genaro e il numero, questa si va in usutanaccio, ma poco e mica in usupranaccio. Sono tutti uomini. Un altro punto è che per di draghe si dice che oggi, e così persa fa l'amore. C'è un tipo che mi ha fatto l'amore a riserva. Mica così, io mi dragato. In italiano, la parola per le nostre espressioni fa l'amore è magnifica. Rimorchiare. E. Comme une aviture, un bon 14 d'Iva Radio.